Le soleil écartèle son déclin entre les lignes des bâtiments et les paraboles de l'esprit. D'un geste appuyé de la main, tu crois me reconnaître Nos terrasses sourient.